Je suis une synthèse vocale les yeux du non-voyant. Un aveugle ne doit pas être quelqu'un de payant. Il utilise un ordinateur comme tout le monde. La vue n'est pas une perte, la preuve je vous le montre. Un non-voyant est un humain comme vous et moi. En fait, en ce qui, qui me concerne, ce n'est pas forcément le cas. Je ne suis qu'une voix qui sert à voir. L'accessibilité pour tous est un devoir. Malheureusement, je ne vois pas tout ce qui se passe. Certains sites ne marchent pas dans ma tête, tout s'efface. Certains développeurs oublient ces personnes-là. Ceux qui ne voient pas, pour eux personne n'est là. Une entreprise existe. Il l'accessibilité, aider les développeurs à mieux s'appliquer. Cette entreprise voit ici on l'appelle à talent. Sachez que nous voyons est une personne à ta talent.